bonjour chers téléspectateurs bonjour mes abonnés comment vous allez je salue mes abonnés et surtout ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne je vous prie de vous abonner massivement et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et pour ne pas rater mes nouvelles vidéos qui viennent aujourd'hui j'aimerais vous donner une astuce très puissant, une astuce qui peut sauver des mondes. Cette astuce va aider les femmes qui ont des complications à l'accouchement. Regardez bien, ici vous avez la bougie proche, la bougie noire et enfin la bougie jaune. La femme qui est enceinte, L'accouchement, son accouchement, eh, ça reste euh, quelque chose d'un mois. Vous prenez les trois bougies comme ça bougie blanche, bougie noire et bougie noir jaune. Vous prenez un bout de feuille, vous écrivez votre nom et prénom trois fois. Vous prenez un bout de feuille, un bout de feuille, et vous prenez un stylo. Vous écrivez votre nom et prénom trois fois sur la feuille. En plus, votre date de naissance. Vous ajoutez ensemble avec les trois bougies et la femme prend et elle va passer autour de sa grossesse autour de son ventre comme ça et en passant elle serait en train de jeter des mots mystiques Elle serait en train de faire des prières comme arriver à la table comment elle va accoucher facilement n'importe qui va se passer elle va se, se sortir sauf rien ne l'arrivera à la table elle va accoucher facilement Genre, elle serait en train de faire des prières, en train de jeter des mots mystiques jusqu'à ce que si elle a fini, elle prend les trois bougies comme ça et elle va garder bien ici vous avez l'eau de mer ici vous avez l'eau de mer si vous finissez et pour la bougie vous prenez les trois bougies comme ça ouvrez l'eau vous mettez les trois bougies dans l'eau de mer comme ça en plus vous mettez la feuille sur laquelle vous avez écrit votre nom et prénom en plus votre date de naissance vous mettez dedans en plus vous cherchez une pièce de 5 francs. Ou soit une pièce de 10 francs. Vous fermez. bien Et gardez jalousement dans votre chambre. Vous gardez jalousement dans votre chambre. Mettez ça Et ça va rester dans votre chambre pendant trois jours. Je dis les 112 heures. Après les 112 heures. Vous prenez euh, l'eau de mer. Et vous prenez un seau d'eau vous prenez un seau d'eau vous versez l'eau de mer dedans en plus la bougie qui se trouve dedans en plus euh, les pièces que vous avez mises dedans et vous ajoutez de l'eau simple dans, dans, avec l'eau de mer allez à la touche vous prenez votre bain vous prenez votre bain et ne prenez pas tout, quand vous êtes en train de les laver, vous serez en train de jeter des mots mystiques tels que vous avez appliqué pour le passement des de bougies, vous me comprenez très bien et si vous finissez, vous prenez les trois bougies, vous, vous les allumez quand vous prenez les trois bougies, bougies blanc, jaune et noir. Vous les allumez ensemble. Quand vous les allumez, laissez les trois bougies allumées comme ça jusqu'à ce que les bougies même vont se terminer. Et vous ramassez les déchets. Quand vous ramassez les déchets, vous mettez ça dans une bol, petite bol comme ça. Vous mettez ça dans une petite bol comme ça et vous ajoutez et L'eau que vous avez lavé, ça va rester un peu, vous mettez ça dans le euh, déchet, des bougies. En plus, euh, les pièces, Et mettez ça sur une carrefour, là où se trouvent trois carrefours comme ça. Vous les mettez, c'est fini. Vous allez accoucher facilement, c'est moi qui vous ai donné. Et quand on parle du professeur Loboso, des gens qui sont là en train de raconter de n'importe quoi, que je suis un petit, je suis un enfant, je ne connais rien aux en bien n'attend pas la valeur des années. Vous me comprenez? Et la connaissance ne dépend pas de l'âge. J'ai été initié à la sorcellerie proche dans la forêt sacrée avec les 40 têtes couronnées de la forêt. Depuis que j'avais 5 ans, j'ai été héritier. Encore, euh, approcher, approché, approché venez avec moi, venez me rencontrer pour voir comment ça se passe et je n'arrête pas là seulement pour me contacter vous euh, procès 00 229 63 20 06 77 00 229 63 20 06 77 je suis sur Rosop avec ce numéro, et vous m'appelez directement, ça peut marcher aussi. Merci bien, merci bien de voir vous, c'est votre professeur spirituel le consulteur public. J'ai 28 ans, merci, merci bien.